Namaskaram Sadhguru, la situation est sans précédent et tout le monde est désemparé en ce moment. Pas seulement dans le pays, mais dans le monde entier. Pensez-vous que la fin du monde est proche Ceci est arrivé. Deux prêtres Quakers sont debout avec un panneau. La fin est proche. Un... un automobiliste, un homme au volant d'une voiture arrive, voit le panneau, passe sa tête par la fenêtre et dit, bande de tarés religieux. Et vous savez, ainsi de suite. Puis, puis, quelques secondes plus tard, ils entendent des pneus qui crissent et un bruit d'accident. Alors l'un des quakers dit, je pense qu'on aurait juste dû écrire, le pont est coupé. Donc tout ce qu'on dit c'est, comportez-vous de façon responsable, ça va passer. Mais vous voulez dire, la fin est proche. Non, non, la fin n'est pas proche. La population mondiale ne va pas disparaître. Mais quand ceci sera terminé, en tant que génération, soit nous aurons la satisfaction d'avoir bien géré cette crise, soit nous aurons honte et baisserons la tête parce que nous avons fait des choses irresponsables qui ont coûté de nombreuses vies précieuses. Ça, c'est certain. Soit vous allez marcher tête baissée de honte dans douze mois, soit marcher avec une certaine détermination et un certain sentiment d'accomplissement dans votre vie, parce que, en tant que génération, nous avons navigué à travers ceci avec un minimum de dégâts pour l'humanité. Cette chose-là va à coup sûr vous arriver, soit l'un, soit l'autre. C'est mon souhait et ma bénédiction que nous soyons capables de nous tenir la tête haute dans douze mois, à nous de jouer